Eh bien bonjour à tous et à tous, ici Vince pour l'épisode 11 de l'Iron Man Challenge je Vous avais abandonné dans les terres à des Je devais aller tuer leur chef, le fameux Selkwen bien entendu Et euh, je vais aujourd'hui euh, tester un nouveau, euh, un nouveau format de vidéo, vous me direz ce que vous en pensez En fait comme l'Iron Man Challenge c'est très long, je vais faire des sessions de jeu à, Enfin d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour moi et je vais vous commencer ça en une quinze, vingtaine de minutes pour voir, bah, voir ce que ça donnera en espérant que, que ça donne un peu plus de rythme et que ce soit un peu plus rapide etc. Ça pourrait être vachement... Euh, vachement bonne chose. Et comme ça, je passe level 15 tout doucement... Tout doucement, level 15. Je peux aller en donjon, mais je ne peux pas aller en donjon. Donc je vais prendre ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tout va bien. Et donc... Excusez-moi. Oh. Un nouveau format de vidéo, plus rapide Ça va être plus cool Plein de nouvelles tées, plein de nouvelles choses. Et, euh, et voilà On que ça vous plaise encore une fois Donc Ça va être plutôt long, je vais je vais passer tout ce qui est euh, déplacement, etc Bon voilà, là on galère un petit peu à tuer ces saloperies de gnolls. Ils sont plutôt forts Par contre euh, les objets verts, je ne peux... Oui, peux pas les équiper bien entendu Je reste en full gris euh, en full gris En full gris J'ai débloqué le donjon là Plutôt nice Profitez de la musique hein Très belle musique euh, dans la marche de l'ouest <rire> Bien entendu Allez, meurs Nice 3 sur 5 Et ça avance bien là, je suis content transformant en loup, trop fat. faut qu'on aille jusqu'à jusqu la petite, euh, petite ruine qui est la bobo donc on va vraiment essayer de faire attention de pas aggro trop de monstres. Parce qu'on a pas envie de faire les bêtises, on a pas envie de mourir. Ça serait game over. Désolé d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que je pas posté, euh, euh, je n'ai pas mis de vidéo euh, de l'Airman Challenge. Mais ça va revenir, je vais vous en faire quelques-unes. D'ailleurs je ne serai pas là, cette prochaine, toute la semaine du coup. Je vais vous préparer tout ça pour que ça sorte euh... de manière euh... assez fluide Mercredi samedi, 16h On va essayer de faire ça comme ça, ça sera cool Mercredi samedi, 16h, Iron Man Challenge Prenez rendez-vous Peut-être pas 16h, c'est tard 16h non Enfin, c'est mieux l'après-midi, c'est pas cool pour tout le monde Je sais pas, Ouais, on va dire 16h c'est 18 bref Mercredi 18, samedi, 16h, voilà ça c'est une bonne idée. Bref, alors Mystique, on est dessus. 3 sur 5. 3 sur 5, vas-y, meurs. Bon, ça va, je prends plus trop de dégâts, c'est cool. Euh, oui, ça fait longtemps que je peux pas joué, hein. j'ai une barre pleine hein, d'XP. Euh, ouais, je peux essayer de pull lui tout seul. Est-ce que je peux le pull tout seul le bon, pull tout seul. Et vous savez quoi, semaine prochaine, surprise, nouveau project qui arrive à son terme <rire> Nouveau projet pour les fans de WoW bien entendu, et les anciens joueurs, et pour tout le monde <rire> Pour tout le monde parce que ça sera drôle, ça sera donc basé sur WoW Et ça sera euh, ça sera plutôt marrant donc, euh... Je donne rendez-vous pour, euh, pour le... la semaine prochaine, je sais pas quel jour, on trace ça sur Facebook ou Twitter la tête de sortie de l'épisode New Project bon, Mystic pas faut que j'arrive à tuer Selkwen, hein alors lui il a 220 pv Cellcone il y en a combien 1125 ok ok Et il y en a 2, 3 fois plus que moi je mets des coups de bâton ramasse, tu prends combien un coup de bâton 29 13 pv ça va il me reste 30% de mana, un sort ça me coûte... 4 Et ça, ça me coûte combien 53 Oh merde Allez, régine mana, régine mana, régine mana, régine mana, régine mana, régine mana, mana T'appuie-toi Je fouille. Rien à foutre, je fuis Putain Il m'aura, salaud, il m'aura Tiens, je te m'ardote Allez, vas-y, ou moi ou moi là Dernière, la droite Putain sa mère Oui Putain je l'ai eu Sa mère J'ai eu vers de Dieu. Nui, prie pour nous Putain, mon dieu quoi, je m'en sors <rire> J'ai bien cru que c'était la fin. Ah merde C'est Elix qui est responsable des attaques de Il est à l'intérieur, Cela fait des jours qu'il est là. J'attends juste une excuse pour le coincer. Ah ma chère truc, s'est réfugié dans la vieille tour de Kamen Morteveil. Je ne vais pas vous mentir, moi-même, elle est farouchement gardée. C'est très cool, bon. J'ai peur. Cas, je peux je les faire. Prenez cette potion de voilà, vous en aurez besoin une fois à l'intérieur. Allez ah, là dès es que vous aurez posé le pied dans la tour et dirigez-vous vers le sommet. Ok, nice. What the fuck? Pourquoi ils sont. Pourquoi il faut que j'ai une tour? Et ils ont 1600 PV, moi je veux pas là. Attends, attends, attends. Est-ce que le tourbillon a avoir quelque chose? Découverte totale de la quête, hein. je sais pas ce qu'il faut faire. Moi je veux juste des mercenaires rouges niveau 13 et élite que j'ai pas trouvé d'aller face parce que je pourrais de mourir. Vas-y, bute-le Bute-le, putain Fais un truc de cool, nice J'ai. Oh merde sa, merde, sa merde Et voilà, c'est ça qu'on veut C'est pour toi la tornade. Ouais, moi aussi, comme un débile. Et voilà, ils sont tous morts. Je ai eu trop facile. Mais non, mais vas-y, mais la rente, je l'attendais, Elle est immense. Là, ça me fait chier. Non, mais va te faire. Casse pas la tête là. Rentrons dans la tour. Limit de tower. Invisible. Montons au sommet de la tour. Jouez maîtresse. Ils ont fourni la diversion dont j'avais besoin. Nous poursuivons selon le plan. Tout à fait, tout à fait. Maîtresse, l'amiral est encore débile. Nous le libérons pendant l'aube. Tout à fait, oui, maîtresse. Le jour du jugement sera bientôt là, Elix. Mais venez, les maîtresses, appelez les gens. Je vais leur parler une dernière fois avant l'arrivée de l'aube. Tout à fait. Oui salut maîtresse, bon vas-y, t'as fini de discuter avec c'est en la quête, donc Est-ce qu'on s'amuse Marche de l'Ouest. une révolution Pécor. pécores enfin, faut quand même dire qu'ils sont quoi Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contre 4. Enfin, certes, ils ont des ballottins et pas des PA. Ils lancent des bananes Bref. Faites le forcing les gars, vous passerez, hein. Du Riffifi à l'une. Rapportez vos découvertes à Maréchal Grion. À la colline des Sentinelles, dans la marge de l'Ouest. Tout à fait. Bonjour Maréchal. Non mais je peux pas mettre des objets verts. Je vais tout vendre en marchands. Je peux mettre d'objets verts. Quelle idée ce grenouille. Je veux le parfait, un iron Man à comment vas-tu Albert oui moi Allez, aussi le ça. Ça. comment vas-tu Tina moi aussi on va pouvoir fly, on va pouvoir le fly aller vendre les objets à la GVR. c'est beaucoup trop fat, on va se faire des gold ça ça vaut quelques sous normalement alors que doit-on faire faut récupérer des, in des informations au sein de ruisse lune ah tiens ah, merveille! Ah, intéressant! Ce sort. dans la J'aimerais bien passer level, level AC pour avoir mon premier totem. On va s'en sortir beaucoup mieux. C'est là ce on ce va devoir forcément pas avancer ouais. très doucement. Éclair, éclair! Je me croirais revenu à Bagnard. Tout à fait! Fou l'éclair. Oh, une quête! Intéressant! De l'expérience, les oh. copineaux de l'expérience! Comme ça, avec ce nouveau système, j'espère pouvoir faire plus d'un level par épisode Ou <rire> plus d'un demi-level de Heureusement ici on a la barre, la barre bleue oh, Mon dieu la barre bleue Tiens meurt Bah on va faire le campement de Rue tout à fait Après on va... Arrêtez-le On est dans un campement de Clodo Putain, tu vas faire chier Viens l'annervire Alors je le coup de Thor Très pas du tout, au milan Au Milan vas y bouffe le mec, pour le plaisir aide-moi Non je peux pas demander de l'aide de nous tu vois Ce sort n'est pas Ça. encore prêt. Parce que lui il peut le one-shot alors que moi je l'ai pour Milan ans à hein, tuer un gars. C'est toujours en cours de Fais-moi ton foulard, monsieur, à la moustache incroyable. Au bouc. Au bouc, J'ai 3 foulards sur 6. J'ai besoin de récupérer des objets, je pense, ici, dans cette grande bâtisse. Le tout est de pas se faire trappe par des nervies. Histoire de pas mourir Mais à la cave, c'est souvent la cave Pas du tout, c'est pas la cave Il a que dalle, il y a des grands flux Qui sont même pas pleins j'imagine C'est pas intéressant Allons voir à l'étage Dans les chambres Si il y a quelque chose d'intéressant Il y a des clodos qui dorment partout Et Tant mieux pour eux Ah, je vais leur faire à manger Bon les gars jouez un fût ici d'accord Oh nice Allez, On va avoir dans le coffre à jouer Il y a un truc hein, pour leur faire manger non Tiens, je te fous un tonneau C'est toujours en cours de recharge Ah voilà, une corbeille voilà. une corbeille de fruits les gars ah si, je dois utiliser le truc pour me transformer en Elf de la nuit transparent, plutôt stylé. Voilà, c'est pas ça. C'est pas. Moi Voilà, c'est une c'est bien. Je vais tout sauver. sauver. Ah, C'est pas bon ce que t'as mangé toi Je suis désolé Viens là mec, je suis Gamon, J'en ai plus rien à foutre Je te ta gueule avec une hache tu ramasses. Vous allez payer pour vos crimes Vous primes. allez payer pour vos crimes C'est bon, voilà Trop puissant <rire> Sachez qu'avec les jouets euh, Bien entendu, ça ne change pas Les stats de mon personnage, bien heureusement Je ne peux pas encore faut au moins se faire plaisir un petit peu de que je ressemble à un clodo Bon après je ressemble à un clodo mais Thorinon du coup euh... C'est pas pareil mais C'est sensiblement la même chose Alors Qu'ai-je besoin Exemplaire de la voix de Ruislioni Non Je se trouve sur la voie principale Ah Pourtant J'écris la voix Ah je peux lire cet objet. <coughs> Un groupe de sans-abri généreux massacré derrière la ferme de fonce -Bouille. Selon des témoins, les quatre hommes tués à la ferme de fonce -Bouille étaient en route pour livrer les tartes au gravillon à Arfuge. Un... Tartes au gravillon Mais quelle gentillesse Sur la côte Est. Lorsqu'ils ont été attaqués, Jim Bouille, Mac Hannigan, un témoin oculaire a déclaré. « J'ai dû, comme je vais vous voir. C'était un homme à l'air louche. » Il a s'agresser pas plus le dos en plein jour, en criant des obscenités et des slogans pro-hurlevant et pro variant vrai. Je pense qu'il a tué loup juste après. J'étais trop secoué pour regarder. Attends, le mec, ça fait longtemps qu'il joue Ah mais si, je pense que j'ai Salutations. Certes. Non mais ça sert à rien que je regarde, je ne peux pas... Je Prenez ne soin peux de pas. Vous. Je ne peux, peux pas mettre mon lumière sur moi. J'espère pouvoir avoir les épaulères un jour, bien entendu. Information à récolter, oui c'est lui non Allons récolter les informations. Non, Donc, vous voulez pas les récolter les informations Mais moi je veux les récolter les informations mon sang. L'assemblée va commencer putain non mais si vous et les gars je suis gentil moi hein. je vous aime regardez je vous fais de la nourriture. Moi je veux pas que vous me fassiez du mal, je vous donne un trait électrique C'est bon, prenez mon train putain Prenez mon trait électrique Et franchement, je me casse Elle me pète pas de mal les potes Je suis carte de rêve Bon sang Voilà, je mets un totem d'harmonie, voilà, devenez copains. Si je vous donne un peu de bière, mais vous voulez pas non Vous voulez pas un peu de bière Ne m'emmerdez pas, prenez ma bière pas beaucoup de sous, mais. Quand ça se passe, ça sert ça à rien. De voilà. Je mets mon projecteur personnel. Je vous, donne mon... Je vous donne ma poupée. Tiens, prends ma poupée, toi, là, monsieur. Espèce de vanupier, Prends ma poupée et va jouer ailleurs. Ah, voilà. Je me fonds dans la masse. Vous voulez faire une partie d'Ersna Tiens, t'es que toi Mademoiselle, bah oui, t'inquiète raconte sa vie. Aujourd'hui, nous relaissons, aujourd'hui nous nous hommes hommes et femmes. Allez tiens, on vers l'horson avec moi. Non ils veulent pas faire, ils veulent pas jouer Hearthstone. On va aller à l'ouest, on va aller chercher le trésor du capitaine Sanders. Invoquons notre chauffeur qui nous nous amener jusque là, calmement. Ça va le chauffeur, ça va la vie, bah Salut. oui. Ferme de petits ronds des fronts se bouillent non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Pas de bêtises, pas de bêtises, bien, si tu te calmes, tu ne rentres pas dans les campements de Gnoll. Je pense qu'il va nous faire remonter jusque-là après. Je dis peut-être une bêtise, mais.. Je suis à 20% que. que j'ai raison. Attends, je te galérer, tu rien à foutre. Et boum, j'avais pas raison. Forcément, enfin, bon que j'avais pas ma raison, je connais pas cette zone. Ah, nice, ah, on va devoir tuer lui. Tiens, moi je te pète ta tronche, moissonneur énergisé. Je, je suis une tornade de douleur. Ouais, <rire> si tu le dis. Je suis une tornade de douleur. Est-ce que je passe de level Du yep. Yep yep yip yep Eh yep. hey, les potes J'avais raison j'avais pas raison Bien sûr que j'avais raison Faut qu'on retourne au nord Putain j'en ai marre euh, je retrouve au nord Voilà à tout de suite Euh finalement ça pouvait aller aussi vite que dans la vidéo Me téléporte au Nord directement Et vous savez quoi Parce que j'ai pas vraiment coupé encore j'ai mon totem incendiaire C'est trop stylé On va commencer à faire les damage Nice Faut tuer les gens, c'est sympathique Alors, nous on voit la tonneur J'en ai marre, mais le pire c'est que je peux même pas aller prendre... Ah un 5-8 emplacement Nice des sourire Chemise du Capitaine Sanders C'est où qu'il faut aller Sur l'île du Capitaine Sanders Bon les bateaux On va terminer par ça hein. On va terminer sur l'île, ce sera très bien Si là on va poutrer les trucs En mettant un totem de feu Qui va faire des dégâts parce que c'est beaucoup trop cool un hein, totem. Allez totem, tape Tap. Ouais, 9 de dégâts à 500 que dalle Ah vas-y, tap totem. Vas-y, totem. Encore pas encore. Ouais. GG. Moi, Gabon, je vais tous vous sauver. Je ne peux pas encore.. On va se transformer ça. en ça. Voilà. Ça le sort n'est pas encore utilisable Peut-être qu'en tant qu'alte de la nuit je serais plus fort Moi j'en ai rien du tout parce que c'est de la merde C'est de la merde ce que je raconte Clampin des mers connais... Là vous avez un clampin les mers qui saute mais... Et <rire> J'ai eu un petit problème au montage Et euh, j'ai pas la fin où j'arrive sur le lit du capitaine Sanders Du coup j'ai récupéré le trésor et j'ai tp relevant donc euh, voilà, je suis aller à l'HB pour vendre ce que j'ai récupéré. Je ne suis pas mort donc euh, voilà, c'était pas, euh, pas pour des bêtises. Hein. <rire> j'ai juste fait TP parce n'y avait personne sur l'île, j'ai mis le la chemise du capitaine Santa sur moi. Voilà, <rire> c'est tout. Oh mon dieu! Alors est-ce que ça ressemble quoi sa chemise? Vais... Bah, ah que dalle. Donc voilà, je, je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous et à très bientôt pour l'épisode 12